L'affaire Amira Bouraoui révèle des profonds contentieux entre Paris et Alger. L'affaire de la fuite de Tunis d'Amira Bouraoui, aidée par les services français, a provoqué une véritable déflagration dans les relations entre Paris et Alger. Les services de sécurité algériens ont subi un double camouflet de la part des Français qui ont rapatrié l'opposante algérienne, et de la part du pouvoir tunisien qui a laissé faire, alors qu'il paraissait sous influence totale de l'Algérie. Tout juste avant l'embarquement d'Amira Bouraoui de Tunis vers Lyon sous protection des services consulaires français, une équipe de barbous algériens avait déjà été mise en place en Tunisie pour opérer le rapatriement de l'opposante vers Alger. Le général Djebar Mena, le tout puissant patron des services extérieurs algériens, Pensez réitérer le coup d'éclat du kidnapping de l'ancien policier et militant favorable au mouvement indépendantiste kabyle, Mac Slimane Bouafs. Réfugié politique disposant d'un statut au Commissariat aux réfugiés, HCR, dûment acquis par les autorités tunisiennes, cet opposant avait été enlevé en plein Tunis sans que les autorités interviennent. Premier acte, les frontières fermées. Les représailles ont commencé jeudi 9 février. Lorsque le poste frontière algéro-tunisien de Babouche a été fermé pour les Tunisiens désirant rentrer en Alger. Plus de 200 véhicules ont été bloqués et leurs affaires fouillées avec minutie. Les réseaux sociaux tunisiens ont réagi nombreux à cette décision arbitraire qui menaçait les nombreux échanges informels entre les deux pays, ce marché noir dont vit une grande partie de la jeunesse de la Tunisie de l'intérieur. Le blocage des frontières n'a été stoppé que sur intervention du président de la République algérienne. Deuxième acte, l'embarras de Kaïs Sayed. Quant à Caïs Sayed, il obtient, le même jour, la démission de son ministre des Affaires étrangères présenté comme le coupable de l'inertie tunisienne face à l'action des Français. Une façon pour Caïs Sayed de retrouver la confiance d'Alger, son principal soutien international désormais. Troisième acte, la famille perquisitionnée. La mère et la sœur d'Amira Bouraoui sont arrêtées à Alger samedi en fin de journée par la gendarmerie d'El Achour. Les Pandores ont débarqué au domicile familial se situant à oued roman où la mère Khadija, âgée de 73 ans et la sœur Wafa ont subi une perquisition musclée. Jeudi dans l'après-midi, deux éléments des services ont rendu visite au domicile de la famille intimidant les membres en les traitant de félons au service des ennemis du pays. Pourquoi tant d'hostilité contre une opposante laïque filles et nièce de haut gradés dans l'armée et les services. En quoi l'engagement passé dans le mouvement hostile au cinquième mandat de l'ex-président Bouteflika, un combat qui était aussi celui d'une partie des services secrets algériens fidèles au général Toufik, ont fait une ennemie publique numéro un. On sait que le pouvoir algérien, vent debout contre les islamistes du mouvement Rachad et les séparatistes du MAC, s'est généralement trouvé des passerelles vers les opposants comme Amira Bouraoui nourri dans le Sérail. Hostile aux islamistes et capable de compromis avec le pouvoir militaire comme on le voit dans ses publications, où elle tresse des lauriers au général Lamari, qui fut le brutal chef d'état-major durant les années noires, 1992 à 1998. La réaction violente du régime algérien contre la France pourrait s'expliquer par d'autres raisons que la seule arrivée de cette opposante anti-islamiste en France. Quatrième acte, l'embrasement diplomatique la récente visite du chef d'état-major, le général Saïd Chengriya à Paris n'a pas apaisé les contentieux entre Paris et Alger. Sur le plan diplomatique, l'affaire est prise en effet très au sérieux puisque l'ambassadeur d'Algérie à Paris est convoqué pour consultation à Alger. Si le différend né à Tunis prend une telle ampleur, c'est que la relation entre Paris et Alger n'était pas au beau fixe. La récente visite du chef d'état-major, le général Saïd Chengriya à Paris, la première d'un patron de l'armée depuis une vingtaine d'années, s'est relativement mal passée. Le président français, Emmanuel Macron, qui privilégie depuis toujours un axe fort entre la France et l'Algérie, y compris au détriment du Maroc, a toujours soigné ses relations avec le président Tebboum qui doit venir en visite officielle à Paris ce printemps. Mais la présidence française sait bien que le pouvoir réel en Algérie appartient d'abord à l'institution militaire. Tout a été fait, du côté français, pour recevoir avec les honneurs le général Chengria, Emmanuel Macron lui-même l'a reçu à l'Elysée, sans autoriser, pour autant, la moindre caméra ou photo. Ce qui fut fort mal vécu, dit-on, par le patron de l'armée algérienne. Il y a plus grave sur le fond des dossiers. Les conditions d'une coopération au Sahel voulue par Paris butent sur les conditions clairement redites par le général Chengria. Les militaires algériens ne reviendront pas sur leur alliance privilégiée avec la Russie, même s'ils ont accepté, cet automne, d'annuler des manœuvres militaires communes avec l'armée de Poutine. Deuxième ultimatum, les services algériens exigent que Paris livre certains opposants de la diaspora qui, via les réseaux sociaux, animent un foyer très actif d'opposition au régime. Une liste a été proposée par les services algériens. Après tout, à l'époque de la lune de miel entre Alger et Madrid, les Espagnols avaient accepté d'extrader deux militaires et lanceurs d'alerte Mohamed Abdella et Mohamed Bonazouz Benalima. Seulement voilà, le cœur de l'État français refuse, contrairement à l'Espagne, de franchir certaines lignes rouges. Ce n'est pas un hasard si les barbouses français, mis en cause dans les communiqués algériens, ont facilité la fuite de l'opposante algérienne de Tunis à Lyon. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.